C'est parti, les amis, pour cette finale incroyable de l'eFootball Pro 2022 qui va opposer notre équipe de l'AS Monaco aux joueurs du Bayern Moali. La tension monte, la pression monte. Ça y est, on y est. Dans quelques minutes, le match va être lancé. Ça y est, mon gars. Ça y est, euh, le premier match. Et, et, et, et d'ailleurs, tu vois qui partir en premier, mon Lulu tu, tu vois qui euh, commencer le match Est-ce que, bah, Je sais la... je sais l'ordre. Je sais l'ordre. J'ai ah. évidemment demandé à notre coach. Est-ce que vous voulez <rire> que je vous donne l'ordre les amis, est-ce que ça vous intéresse d'avoir l'ordre Vous savez quoi Tu sais quoi, moi, Ali on ne va, va pas faire de faux suspense, les gars, parce qu'on a confiance en notre joueur. Et le coach, il a reconduit exactement le même ordre que hier. Oh là là, là, là, là Nexigno, on oui, oui, Nexa, qui va entamer cette finale en homme, qui va montrer la voie à nos joueurs. Walid, qui va être là pour finir le travail. Et Guy Ferra, qui sera là au cas où on ait besoin de lui. Et qui, je suis sûr, répondra présent. Donc, oui, messieurs, oui, messieurs, on va d'ores et déjà avoir un match de la pépite que vous aimez tant et qui vous qui s'est fait adorer, moi, Ali, dans cette compétition, notre Nexa national ah, il a... il, il, Je ne dirais même pas qu'il a gagné l'amour des gens, il l'a arraché, les gars. Il vous a arraché cet amour parce qu'il est, il est hyper attachant et, euh, et on le connaît depuis longtemps. Hein. Euh, il y a beaucoup de gens aussi qui l'avaient critiqué et, oui. qui, euh, et qui, au final, aujourd'hui, sont ses premiers supporters. Bien et je suis sûr. très content, ce n'est pas retourner sa veste, ce n'est pas machin. C'est peut-être se rendre compte aussi euh, de la qualité de quelqu'un, que ce soit humaine ou, euh, ou professionnelle. Et, euh, et, euh, et là, euh, clairement, il y a, y, a, y a le frérot Widens que j'aime et que j'embrasse, euh, qui, euh, qui nous dit Nexa MVP en cas de victoire, ça ne peut pas lui échapper. Nexa qui est d'ores et déjà meilleur buteur de cette compétition avec 15 buts. Il a 3 buts d'avance sur ses poursuivants qui, eux, sont éliminés de la compétition. On va bien sûr présenter les adversaires du jour, que sont José, Alex Aguacil et Mestre, qui sont trois Très grand joueur Ali, trois okay. joueurs avec énormément, énormément d'expérience, euh, ouais. on les respecte énormément, avec un, un José qui a soufflé le chaud et le froid, avec un pas. Alex Aguacil qui a été très mauvais pendant toute la compétition mais qui hier a fait un match <rire> énorme et avec Mestré. Mestré Interview qui de été... Kilo, euh, mon Lulu. Ouais, Mestré qui a été le meilleur joueur de cette équipe mais qui malheureusement hier n'a pas été au niveau, interview de Kylou. Ce n'était pas le match <rire> dans lequel vous vouliez être, <coughs> on avait beaucoup de skills, beaucoup de buts. Je suis très content de, et fier de, de, de mes coéquipiers. Uh, on a fait un très bon travail avec cette équipe. C'était très compliqué. Petit bug. Ah, petit bug, petit bug. Ouais. Kilou qui veut plus. Kilou, il veut plus parler. Son, son jeu veut plus faire parler. Saboté Kilou, saboté, il a des choses à dire. Et eh bah ben, écoute, c'est pas grave moi Ali. C'est pas grave. Ah, petit bug ça arrive, on va repartir nous. En configuration euh, finale, ah ça y est, c'est revenu, je sais pas. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on pas on va rester. Dis-nous s'il dit quelque chose d'intéressant. Ça a été trop compliqué. Euh, Roma, they... JJ à la Roma. Uh, Ils se sont been beaucoup been entraînés. People, they, they Et c'est vraiment des, des, des, des personnes vraiment très gentilles qui méritaient plus. Yeah, I mean, uh, we had... Ah pas un petit pas un petit quand même euh, bonne chance à Monaco un truc comme ça ouais ah, j'aurais Je... ouais, j'aurais aimé quand même un petit un petit message pour les copains c'est bah dommage bah. mais c'est pas grave écoute c'est pas grave. est-ce qu'on a besoin de ça non on n'a pas besoin bon, de ça les amis quelques minutes aura lieu du coup ce premier match de cette grande finale entre l'AS Monaco et le Bayern Munich l'AS Monaco qui était clairement un prétendant pour euh, cette finale moi Ali le Bayern mmh. qui Peut-être un petit peu plus une surprise, on va pas dire qu'on euh, on les voyait pas si haut, mais euh, on ne pensait pas. Après être sorti difficilement des poules, troisième, après avoir galéré en quart, après être passé par la petite porte en demi, et eh bien oui, mmh. ils sont bien là et on sait que très souvent les équipes qui galèrent autant sont celles qui sont les plus dangereuses. Hein. C'est ça, c'est ça, euh, on faisait le parallèle avec, euh, avec Dragon Ball Z hier, l'esprit le, Saiyan un peu passé près de la mort vous rend plus fort, et bah, et bah clairement ça s'applique au Bayern, et, et, euh, et ils sont passés à vraiment à, à, à un nul, ou une victoire, de, à un nul clairement de, de l'élimination, et finalement ils sont là, ils sont en finale, et ils ont euh, 50% de chance de, de la gagner, et, euh, et, et voilà, et donc on attend de voir, après j'espère qu'ils seront dans un mauvais jour, et, mais j'espère surtout que nos joueurs soient dans un bon joueur, parce que quand ils Exactement. sont dans un bon joueur, ils sont tout simplement inarrêtables. Alors pour l'instant, les amis, euh, on n'a pas l'ordre du Bayern. Ouais, on n'a pas, pas l'ordre ouais. du Bayern. Le meilleur joueur du Bayern c'est mestré. La bête noire, entre guillemets, d'Ousma Kabil, ça va peut-être vous étonner. Mais ça peut être Alex Aguacil qui peut se faire détruire par euh, Ousma ou lui poser énormément de problèmes. Donc je pense qu'ils vont essayer de placer Alex Aguacil. Face à Ousmane Kabil, donc jamais de la vie. <rire> Je suis désolé, <rire> mon lui. Ah, jamais de bah, la bah, vie. Écoute, bah écoute, j'en ai parlé avec Kidekoun, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, ah, euh, ouais. ah oui Ah ouais, Exactement ce qu'il m'a dit et, et, et Ousma il a peur de personne, évidemment. Mais euh, celui sûr. qui peut lui poser a le, le niveau, plus de problèmes pas des pas des niveau de je te le dis, ils, ils, ils, ils, le, ils le savent, c'est c'est Oui, à l'entraînement, peut-être, mais ils ne prendront pas le risque. José, trois buts dans cette compétition. Alex Alguacil trois buts, c'est famélique. Hein. trois buts sur euh, cinq vraiment peu, matchs. Hein. Et Mestré neuf buts Mestrey, qui a vraiment été le meilleur, sauf hier malheureusement pour eux. Même si bah, ça leur permet quand même d'être en finale, donc euh, Mestre, joueur espagnol, jeune joueur espagnol qui est très bon, qui est très bon, qui est très bon depuis plusieurs années, qui ouais. est toujours là. Et puis, évidemment, notre capitaine emblématique, Ousma Kabil, 4 buts, qui est ouais. vraiment impressionnant. Attends, on parle, c'est là encore sur la phase de poule, hein. Oui c'est vraiment la dans la phase de, de poule. poule de évidemment, oui. Ferra, 2 buts, qui n'aura pas joué les playoffs. Et puis Nexa, Et la... La... la pépite qui n'en est plus une. 9 buts ah ouais, en ouais, face putain. de poule et puis qui hier a, a également marqué plein de buts et <coughs> Walid aussi, donc euh, on est sur des joueurs qui sont très bons depuis le début de la compétition, euh, Ousma et Nexa, Nexa qui est invaincu, Nexa c'est un match nul et c'est 4 euh, victoires, un match nul si je dis pas de bêtises, donc c'est hein des statistiques Incroyable à un tel niveau de compétition, puisque là, il bah, y avait euh, au départ… Ah bah, il jouait les... les meilleurs joueurs du monde, oui. en 1v1 en plus. Il y avait les euh, 8 meilleures équipes du monde, avec à chaque fois trois bah, très bons joueurs dans chaque équipe. Ça fait que Nexa se place d'ores et déjà, Moali, parmi les tout meilleurs. Et il faudra compter sur lui, grâce à son âge, pendant encore de nombreuses années. Ah bah voilà. Ouais il est là pour il est là pour de nombreuses années et en tout cas on espère on espère l'avoir à l'AS Monaco pour de très très nombreuses années parce que parce que c'est vraiment c'est vraiment l'avenir de c'est le présent et l'avenir de du e football. Exactement. Donc moi Ali, il est là avec son maillot de l'AS Monaco, moi je suis là avec ma casquette de l'AS Monaco, on est supporters de l'AS Monaco, on va être là pour vivre cette finale avec vous. Bien sûr, on espère la victoire. Moali, on ne veut rien d'autre que la victoire. On va rappeler ouais. quand même hein, <rire> comment va se passer cette finale, ça va être 3 matchs de. 3 1v1. Le premier match, ça va être Nexa. Et c'est la première équipe qui gagne. Tout simplement, deux matchs sur les trois. Donc, si Nexa gagne, si Walid gagne le deuxième, emballer, c'est pesé. Emballé c'est pesé, On prend la route et on, et on route, se retrouve. <rire> clac, clac. Et on vous donne rendez-vous chez Utopia, en région parisienne. Et Ali, est-ce que tu sais quand va commencer ce match Oh, bah, il commence euh, tout de suite, il mon ami. Il commence maintenant ce match, les amis. Cette finale commence. Maintenant, sans Et plus attendre. Et on n'a pas l'adversaire encore. Ça va être révélé. Et oh, c'est José. C'est José contre Nexa. On vous fait voir. C'est C'est José ça contre Nexa. Et du coup, on ne sait pas. Eh, le deuxième match, est-ce que ce sera Ousma Kabil face à Mestré ou Ousma Kabil face à Alex Agouassil ah, il... C'est risqué de ne pas envoyer Mestré quand tu... même. Eh, ouais. euh, oui, oui, là, oui, oui là, c'est risqué. Non, mais, euh... mais je comprends pas. Euh, stratégiquement, pourquoi ils n'ont pas envoyé Mestré Là, ils envoient leur, mé... leur moins bon... Enfin, le joueur qui a été le moins bon, peut-être hier, je sais pas. Après, Alex Aguassi, ça n'a ça ah, pas été franchement, fou. Je sais pas. Je sais je pas. pas. Est-ce que allez, ça veut dire qu'il laisse, il laisserait Alex Aguassi le troisième mmh, un joueur Je pense, comme ça oui, franchement. Mais un joueur comme ça, c'est quoi, non. Ah, ah, <rire> Comme ça, je dis avec autant d'expérience, tu vois. C'est un historique. Bah, ah oui, oui, oui, oui, oui. Je pense qu'en termes de niveau pur, c'est peut-être le, le moins bon des trois. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il compte sur peut-être… Euh, au moins une victoire dans un des deux matchs pour ensuite aller chercher Guy Ferra sur le troisième match. Et euh, ne loupez pas le début de ce match, les amis, hein, parce que euh, la tactique, elle est la même qu'hier. La tactique, elle est simple. Marquer le plus vite possible pour nos joueurs ah ouais, de L'AS Monaco. J'ai la pression, mon Lulu, là, ouais, la pression. La pression, je sens que tu as la pression. Je sens que tu as la pression. On a confiance en eux, oui, mais l'enjeu est énorme. C'est l'enjeu d'une saison. L'enjeu d'une saison pour nos joueurs. L'enjeu d'une saison pour L'AS Monaco eSport qu'aura pas fait une bonne saison sur FIFA, on va pas se mentir, et qui mmh. peut faire une saison tout simplement incroyable et presque inespérée dans cette eFootball Pro. On... voilà, L'objectif était euh, de sortir des poules et aujourd'hui, nous sommes en finale. José 3-5-2, hein. José joue avec 3, son 5, traditionnel 3-5-2. Ouais, je te laisse commenter cette, euh, ces compositions. Alors, on est sur un 3-5-2 hein, avec Sabitzer en, en MO et, euh, et un duo d'attaquants Niabri, Niabri lewandowski côté Bayern. On n'a pas vu la, la compo de Nexam, ça veut dire qu'on est sur l'écran. Euh, du Bayern normalement. Oui, Alors, sachant qu'hier il y a eu des petits problèmes quand on était sur notre écran. Sur l'écran de Monaco, donc là bon, c'est une bonne chose tant que tant qu'on est sur euh, sur un écran qui bug pas, c'est parfait. Et Nexa qui voilà, on sent qu'il est peut-être un tout petit peu moins détendu qu'hier, mais une fois que ça qu'il va être lancé, il va il va rentrer dans son match. Allez ouais, mon Nexa. Première finale, première finale oh. de, de Nexa qui est, qui est tout jeune. Euh, il faut qu'il joue détendu, il faut qu'il joue comme il sait si bien le faire. Et on Allez, espère. mon Exa, en pression, c'est toi le meilleur, mon gars. C'est toi le meilleur, t'es largement au-dessus de José, normalement. C'est parti, les amis. La pression est à son comble. Je veux des encouragements dans le chat. Je veux des encouragements. Et le, le, le coup d'envoi est donné le coup qui est donné. Ballon Marcelin. Oh, attention, il y a tout de suite un personnage assez haut. Il ne faut pas prendre le contre en goal. Ouais, il faut qu'il se mette dedans. Défensivement, mm. un, ça a été le meilleur joueur défensif. Oh, et oui, et, et, et, et, et le meilleur joueur offensif. Parce qu'il est pressé très haut par le Bayern. Exactement. Le Bayern avec ses 3DF qui a posé des problèmes hier on, et qui a permis de se qualifier un peu. Super, Chouamini, superbe. Ouais, on vous dit beaucoup, ouais, ils jouent tous dans la même compo. Bah non, le Bayern, ils il sont deux des trois joueurs à jouer en 3DF. Et on voit qu'on joue pas en rouge, malheureusement, on joue en noir. Euh, pas on grave, a... le maillot noir est juste magnifique aussi Évidemment. Là, est et du coup, forcément, vu que c'est le Bayern qui reçoit, bah c'est le Bayern qui. Merde, super C'est l'Orsay Golovin C'est l'Orsay Golovin Tac, tac, tac Allez, mon oh, gars Allez tu vois qui récupère le ballon, tu vois mini qui la qui surpalle. récupère le ballon, tu qui a été monstrueux oui, hein, dans cette oui, campagne, oui, attention, oui, oui, Chouamini oh il là, là, là là, oh là oh là, là. là. Ça passe si oh là là. Là. il s'est orienté, il s'est orienté, il enflamme déjà, il est déjà ce match, attention Golovin qui est encore là, il est dans son match, hein. il enflamme déjà ce match, On le long ballon, le long ballon par Sadé, mais il a bien, il a bien anticipé la remise, ah, ça ça attention c'est reparti avec Kimmich, Kimmich pour Coman, Coman sur l'aile qui fait très mal dans ce 3-5-2, qui trouve abri dans la profondeur, Niabri qui va essayer de déborder, bien repris par Dizassi, Gnabry qui joue en pointe avec les Gnabry qui a une belle frappe Gnabry, attention c'est repoussé on gagne les seconds ballons non cette fois ci va être l'obé golovin attention un petit un petit temps de retard attention ouais mais il est fort il est bien anticipé. le double contact pour s'ouvrir du champ et pour se mettre sur Chouameni. à qui attend des départs ça va chercher les longs ballons dommage dommage il joue bas il joue bas le joueur du bayern il sait que la force de nexa c'est les ballons les ballons dans le dos de la défense, il essaye de réduire, mais attention, parce que Nexa… Attention, il y a du... ouais, ils ont, il ils ont des joueurs attention. costauds de la tête aussi, euh, avec euh, Upamecano et, et Niklas Zouleux. Ah, ça va être une finale qui va être compliquée, ça ne va, compliqué, hein. va pas être une finale simple. Il va falloir allez, aller allez. la chercher. Allez, va le faire bugger, va le faire buger. Il a failli passer devant, il a fait passer allez. devant. Allez, tu vois tu qu'on voit partout. Allez, Goretzka, Leon Goretzka qui s'échappe côté droit, qui cherche une passe, mais c'est Ouais, Caillou qui récupère ce ballon. Allez, on attend un appel devant, le ballon joué. vers Boadou. En il va s'appuyer sur Bagnéder. C'est passé C'est ah domm dommage, c'est dommage, c'est pas grave. Fait. En fait, il a voulu profiter de l'appel de Boadou. Il se disait qu'avec le contrôle un peu long, il allait se faire reprendre par, par Lucas Hernandez qui va très vite. C'est juste que le ballon a été donné un peu trop en profondeur. Mais, euh, mais dans l'idée, c'était très très bien. Allez, long ballon vers l'avant, vers Lewandowski. Le Polonais qui re remet vers euh, Sabitzer. Ça qui est dangereux. Ouais, qui cherche du soutien, très bien anticipé. Belle sortie. Boadou en une touche. Boadou sur Golovin. Golovin qui remet sur Boadou. Ah, il a du mal sur les contrôles. il y a une petite latence sur les contrôles là, on sent Ouais, ah super, mais ça c'est là où il est tellement fort. C'est l'oracle C'est là où il est tellement fort. Et lui, il a le ringan. Si si l'autre fille avait le charingan lui il a le ringan. Boadou, Boadou. Ah, c'était bien joué. Contrer, ça va être une Touche, oui, ça va être une touche. Quel très, dommage que très, tu très... n'aies pas vu One Piece, sinon tu aurais parlé du acquis, de l'observation. Est-ce que c'est au-dessus de te... RINGAN Je ne sais pas. Bien sûr. Caio Enrique. Caio Enrique, bien sûr, qui est oh, face au vis à -vis. Allez, Caillou allez un beau centre. centre. Caio Enrique qui a tenté le double contact. Ah, il va chercher, Ouais, il veut rentrer il veut rentrer avec le ballon. Après, c'est vrai qu'au euh, niveau des joueurs de tête, c'est très très costaud le, le Bayern. Donc, euh... ouais, il a une petite erreur, ouais, vais... euh, petite ouais, erreur de José. Qui fait un bon début de match, le capitaine, On le rappelle du Bayern. Hein. Qui fait un bon début de match et qui a surtout, mmh. pour l'instant, évité de prendre le but très rapide ouais, de l'AS Monaco. Solide, mais, mais notre Nexa est dans son match aussi. Hein. Ah, Il est solide avec sa défense à 3 et ses deux joueurs devant la défense. Ne ouais. te du frustres bon. pas, mon Nexa, tu vas les avoir, le Cast. Tu la vas patience. largement les avoir. La patience. Allez. Les longs ballons qui sont un petit peu la marque de fabrique de, de l'AS ouais. Monaco. Attention, parce que là il y a des appels, hein. ça plonge du côté du Bayern. J'ai l'impression que c'est très lourd. Hein. Je, je vois Marcelin la façon de sortir, c'est très très lourd. Bien fait, bien Et sorti. attention sans faute, super. Le Chilien, super. Qui sort à l'opposé avec un Chouamini. Bien sorti. On repousse Joachim Benítez. à euh... ben Yedder. Ben Yedder, la fin de frappe. Super oh, soule. faute ouais, le Serbite. Euh... Par dessus. Ah ou pas Ah il a, ouais, il a arrêté son arrêt. Ou ouais. pas oh, est très fort. Regardez, je vous dis qu'il y a de la lourdeur. Je vous le dis qu'il y a de la lourdeur, ça se sent. Allez allez allez. Ça se sent. Allez allez. Restez concentrés surtout. Dommage, ne pas pas Prendre le but. Rester solide, Et exploser en contre. Et eh, ça bizarre, une attaque placée du Bayern. Il euh, y en a pas eu beaucoup l'inconvénient de, de, de la formation du joueur du Bayern, c'est que devant, il a moins de monde même si là ça y est, en attaque placée, il y a du monde dans la surface. Attention, attention, attention il est passé. Attention, ça attention Comme ça <rire> J'ai l'impression que euh, c'est lourd hein, c'est lourd pour Monaco hein. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd pour Monaco et dans cette lourdeur, euh, le Bayern a l'air un petit peu avantagé quand même. On a eu chaud, on a eu chaud. <rire> On a eu très chaud. Et là, ça va donner un corner. Et attention, parce qu'on sait à quel point les joueurs du Bayern sont forts sur corner. Ah ouais, ouais, fort, attention. Ça va être euh, tiré par... Euh... Ah, il change. Ouais, ça, ça va être Joshua Kimmich un... qui va essayer d'aller en... <rire> envoyer un ballon au deuxième. On voit que Maripane est prêt. Maripane, attention, je qui est là. Sous le... Attention, sous le. Oh, il était passé, il était passé bon. sous le Ali. Hein. Ouais, ouais, il était passé. Oh là là là là là. Il ne faut pas être cardiaque dans cette finale. On est qu'au premier match. Ça va être un BO3. La première équipe qui gagne deux matchs remporte cette finale et remporte cette eFootball Pro. Léon Goreska, il a vraiment haussé son Allez, niveau de jeu. T'as vu à chaque fois qu'il prend un joueur le temps que ça prend pour aller changer de direction ouais. Oui. Oui, l'intention est énorme. Super moteur ah, de cailloux. Attention attention, cette Ouh, attention, on ouais, dégage ouais. le ballon. Même là, on voit hein, sur... Euh... Sur cette récupération, mais allez, c'est un champion, il est capable, il faut être capable de jouer avec les éléments du jeu, il faut être capable de contrer, de, de s'ajuster. S'il y a de la latence, il faut jouer peut-être un peu différemment et puis, euh, puis aller remporter cette victoire. Bien remporter sûr. Remporter cette victoire Ali. on veut les trois Bien points. Bien sûr, et on a confiance, allez Ben C'est parfait oui, Sam le double contact, badou, badou, badou, badou. badou, badou oh oh, oh là, là, là, là là, le joueur qui, qui, qui sort un peu de son rail, qui la course est... il a La il, course est, il a la course est bizarre alors que le ballon non, c'est non, il a oh, là, là, Je là, pense là, là. qu'il a super cancel pour rattraper la sortie de course un petit peu, mais le ballon était tellement bien donné. Allez, fais buguer, fais buguer. Euh... Allez, dommage mon Exa. Fais buguer sur corner. Allez, fais buguer. Allez Marcelin. Sur corner. Allez Marcelin de la tête. Fais bugger sur corner. Allez Marie Panne, pardon, pas Marcelin Allez, tu vois Méni qui va récupérer le second ballon. Et attention, parce que là, il ne faut pas se précipiter. On est à la 45e, il faut garder la dernière, pas prendre de contre. C'est bon, il peut la jouer complètement maintenant, même s'il perd le ballon. Ah, justement, il perd le ballon et ça va être sifflé la mi-temps. La mi-temps à 0-0 Ali avec un, un José qui aurait été euh, fort défensivement. Solide, solide ouais. très, très, très ah, solide et quand même peine. assez dangereux devant. Ouais. Quand même assez dangereux parce qu'il a eu… Euh, il a eu un bout d'occasion, mais qui aurait pu se transformer en but. Donc, euh... Donc allez, mon Nexa, te frustre pas. Euh, okay. Tu vas la voir Sa défense, elle est solide, certes, mais, euh, mais, euh, mais voilà. On euh... est à deux, gros... deux grosses occasions pour Nexa, à une grosse occasion pour José. Hein. On... C'est ça. On pourrait être tout à fait froid. José a une très belle occasion, sauvée ouais. par Nubel en corner. Et Nexa, on a eu deux très belles également. Ah, celle-là avec Boadou et C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Mm. Ça, va se... ça va se jouer à pas grand-chose. C'est une finale. Même si Nexa est favori avec ce qu'il a montré dans ce tournoi, eh ben, sur un match, tout est possible. Et euh, la mi-temps qui tarde à reprendre là. Allez, c'est parti. Allez. Your opponent is ready. <rire> Nexa qui recharge son qui <rire> C'est ça. Allez, c'est parti. Et il nous... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir déjà non ah, il... Un petit contrôle de l'arbitre là pour vérifier que ouais, pour vérifier les compos. il y a bien les compos, il y a bien les bonnes notes, il y a bien je vous rappelle que les, les deux équipes euh, ne sont pas rééquilibrées. On joue en mode euh, Dream Team avec euh, une équipe qui n'a pas le droit de dépasser 2300 de notes. Donc ça. ça équilibre ça. à peu près le jeu. Et attention, comment qui est parti, bien arrêté par assis bah, quel... Allez, on profite, on profite de l'espace laissé sur les ailes. Est-ce qu'il va être trouvé Folland Folland, Folland. Hier, qui a été aïe, énorme. Aïe, aïe, aïe. Hein. Pour l'instant, ouais. on ne l'a pas vu. Kevin Folland, j'ai envie qu'on on le voit qu'une fois, mais que ce soit pour mettre un but. Hein. C'est ça, moi aussi, ça m'irait très, très bien, mon Lulu. Ouais, ça joue bien de la part du... du ouais, du il pose Bayard. bien son jeu. Hein, il pose très bien ouais, son il jeu. joue tout. clairement en possession. Hein, il joue clairement ouais. en possession au niveau du style. Et même si, dans le jeu, il est en Ah, bien, rapide. bien, Marcelin. Ah, bien et bien, tu vois, il a pas ses deuxièmes ballons. Hein. Hier, cela il est récupéré. Attention, ça ouais, il est passé. Ouais. Le centre Attention le contre... oh, Attention Oh, le but oh, oh, le but la, la, la, la, la. Oh, le but Non, oh, il est en jeu Oui euh, oui, monsieur l'arbitre, je l'avais vu! Je ça tourne! complètement faux, j'étais en panique! Ça tourne, ça Oui, tourne. monsieur l'arbitre! Oui, Goret Le de l'arbitre! Évidemment qu'il tu jeu! Évidemment que -jeu, on l'avait tous Bien vu! Bien sûr, on l'a tous vu, les amis! Regarde! Oh. Hey, il est hors jeu de 3 mètres au ça, moins! Quel, quel, placement! Quel placement! Merci Lavar la Allez, le long dégagement vers l'avant, vers Boadou, Boadou <rire> qui se bagarre! Allez, allez, il est peut-être là le réveil. Il est là le réveil. Il est là, il est là parce que là, ouais. là c'est un, un avertissement que vient de prendre Nexa. Avertissement sans frais. Je vous rappelle que en cas de match nul en, au temps réglementaire, on aura des prolongations pénalty. et pénalties. Il faudra absolument qu'on ait un vainqueur dans ce match. Allez, Caillou, on sent quand même qu'il que y a de la tension, moi Ali. Hein. On sent ouais, que. Ouais, ouais, oui, mais c'est. Attention, c'est hein, sa première participation à l'eFootball Pro. Il est en finale et il joue un match contre un des un des tout meilleurs joueurs du monde. Donc euh, quand même, Exactement. quand même, c'est normal que qu'il ait un petit peu de pression, mais on a confiance. Après, moi je trouve qu'il a il a pas beaucoup de, de second ballon malheureusement et euh... au double contact est était passé Attention, bien super défendu. bien défendu. On vous rappelle que Nexa il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il a arrêté son appel. Ah, il a arrêté l'appel. On rappelle que Nexa est un des... et le seul à ne pas avoir perdu de match encore. Un match mmh. nul, quatre victoires. Tu as Meni qui travaille, le nouveau Allez. joueur du Real. Allez, bosse-le, mon gars. Allez, bosse-le. Ah, a... Allez, bosse-le. Super, il, Super. Est venu... il est venu aider. Super. Oui, Sam. Oui, Sam. Oui, Sam. Oui, Sam. Oh, oui, Sam. C'est bien joué, Golovin. <rire> oh le tac tac Le tac-tac. Très, très, très bien joué. Très, très, très, très bien joué. Très, On est en, en apnée, là. On est en apnée. Mais on ah voit. Là, là, là, là. Il, a bien, il a bien tempo, il a vu des appels qui n'en étaient pas. Ah, et, et du coup, il a annulé au dernier moment et il s'est bien construit son action. C'est un et des Slack, lac, bien évidemment. C'est une, euh, une des premières phases à, à euh, poser de la part de Nexa. Et il a créé énormément de problèmes à José le corner. Allez, le corner, on voit que. Attention, qu du... vas-y mon maripane. Il y a du Souleu, il y a du mécano ah, dans la défense. C'est le... très bon, c'est Marcelin. Marcelin ah, Oh film. là là là là là là là lui... est toujours Jean à la contre récupération. Contre oh. est hyper important, mais regardez-moi ça Allez, attention les vannes. Levan qui part, suivi par Golovin. ça va être Super, récupéré ah, quelle, anticipation, mais ouais. quelle anticipation Mais quelle anticipation encore euh... le contrôle qui était un peu long. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, je te dis, moi, il a, je trouve qu'il a pas du tout de jeu avec lui euh, sur, euh, depuis le début du match. Pas d'erreur, bien mais sûr. Et attention, je crois qu'il y a hors-jeu, là. Ah ouais, il j'ai hors-jeu, bien ouais, vu, ouais, Ali. Ouais. Bien vu, Ali. Ah ouais, ah, il José, vraiment en def, hein. bien sûr, il joue avec trois... hors euh, euh, ça se... Ah non mais t'as vu le joueur en bas à droite ah Je non, crois qu'il couvre. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais oui. Euh... José qui joue de façon très défensive avec Je un... crois que le joueur en bas à droite couvre. Allez. Il était couvert, très bizarre. Mais Allez. ouais. Lui sous Souleux qui va chercher euh, peut-être Coman là-bas. Ouais, il va chercher Coman face à Golovin. Mais Golovin qui passe devant et qui va rendre le ballon. Volant qui va aller mettre la pression à pas Mécano, Le français, Oupamecano qui va rejouer avec son gardien le Peut-être un une pression, non pas du tout. Les joueurs du, de Monaco sont, sont placés... Pas de pression, on le ah, laisse je suis en train de sur la renoncer. couverture. Là, j'irai le voir à la rediff. Mais bon, Yom allez, Guretzka. on s'en fiche. Ah, tu vois, Mini qui perd son duel allez, face allez, à Léon, Léon, Léon Goretzka, l'international allemand, face à l'international français. Et là, super, super Bien coupé, Bien super. coupé de la part de Badiachil. Badiachil. oh le long ballon, attention, qu'est-ce que ça va donner Allez, allez, pas allez. Mécano, tu ou pas Mécano tu qui, se, <rire> <rire> qui <rire> se foire Pas Mécano qui se foire Ou pas Mécano qui se foire Allez, Marina Ça va donner un corner, peut-être maintenant. Il joue à trois défenseurs, euh, mais quand vous voyez Hernandez ou Pamecano sous avec juste devant Kimi chez Goresco en milieu défensif, enfin même si euh, Goresca ouais, est en, est en MR, euh, ça ça fait cinq joueurs plein axe et forcément l'équipe euh, est, est quand même hyper solide. Nouvelle vérification de l'arbitre. Là, j'ai l'impression encore une fois, ah et le corner Moali. Et si c'était là Et si c'était maintenant Et si c'était maintenant pour plier ce match, emballer ce match, enflammer ce match, enflammer cette finale Et s'il le faisait maintenant Allez, Sofiane Diop qui est rentrée. Sofiane Diop qui est rentrée. Tu vois, mini qui est sorti pour peler Golovin qui est sorti pour Sofiane Diop qui va tirer ce corner. Ça va être sortant. Ça va être sortant du droit. Allez C'est ressorti. Et ça va être Pelé l'entrant. Allez, long ballon. On dégage. On Attention, dégage pour faire remonter le bloc. Et super, impérial. Super. Schil hein. super. super. Badia Allez, il y, a, il y a une situation là. Il y a une et situation. C'est bien... bien pour Maïron Boadou. Pourquoi Oh, l'interception a... de Pamecano. Oh, je, je sais pas. Mon... Je ne sais pas. Je sens que… Ce pas du tout un match facile pour Nexar. Pamekano est vraiment énorme. Allez, du changement de la part du joueur du Bayern qui casse un peu le rythme, c'est normal. Euh, je pense qu'il est heureux hein, d'être à 0-0 à ce moment-là avec un Alfonso Davis. On va jouer un petit peu plus défensif. On fait rentrer un joueur euh, qui de base est défenseur gauche à la place de Coman. Allez, la pression, hein. la pression qui est à Attends son compte. Attention, Alfonso quoi. Davies qui est un latéral, mais très, très, très bah, offensif. Bah, très il a rapide. double contact, euh, il a une conscience offensive Alors qu on incroyable. qu'on est plus 530 sur le live. Bienvenue à incroyable, tous. Incroyable, les amis. Bienvenue, bienvenue à sur à la chaîne de l'Est Monaco. Allez, on change tout pour euh, Axel Dizassi. On a vraiment eu trois défenseurs qui ont été à impériaux. Hein. Dizassi, Badiachil et Maripan sur toute la compétition. Volante, peut-être Attention Benyeder Benyeder Benyeder Benyeder Benyeder Benyeder Benyeder Benyeder C'est pas fini Oui Hop, Allez ah, Penalty! Oh, Penalty! Vous avez non? Penalty! Oh! Regardez à chaque fois son animation, il est coupé par un contact avec l'adversaire! Oh là la, là là là Oh, c'est pas possible ce qu'il loupe! Oh. Allez, allez encore. Une les fois. yeux, monsieur l'arbitre, parce que déjà on va poser réclamation pour pour la, leur jeu de tout à l'heure. Ah, il a mis, euh, il, il, il met la. Pression il essaye, il essaye, il essaye, mais l'animation en fait est coupée par, par justement euh, ses, ses contacts. Hein. Il a le plus dur. Il a les, il, allez, a, les, il a les situations. Pelé, allez, Pelé, allez, Pelé. l'exemple, c'est l'exemple de c'est myron Boadu qui vient pétrifier Ulreich. Moutin Premier but il reste 10 minutes Balance Quel travail côté gauche là Quel travail côté gauche avec l'entrant L'entrant qui vient appeler, mettre un magnifique passe C'est même pas un centre, c'est une passe et là on oh une, là, touche. Non, Byron non, non, une touche Byron Boisdou Oh là là et là là, là Et il va devoir se découvrir, fini, fini de jeu défensif, il va devoir se découvrir Lexa est très très solide défensivement et qui peut enfoncer le clou en mettant un deuxième but, mais on signe mon Lulu pour un 1-0. Bamos, Bamos, il va falloir juste être hyper concentré, mon Ali, sur les, les 3-4 premières minutes là, de l'engagement. Allez, Allez, justement, regarde, du changement au niveau tactique de José, puisque là, oui, son plan tombe à l'eau. Et le plus dur, sûr. le plus dur qui a été fait par Nexa, le plus dur, c'était de mettre Il va faire rentrer Miller. Ah, il a une deuxième tactique. Ouais, deuxième ouais, tactique. Très, très offensive. Hein. Ouais. ouais, deuxième Et tactique, là, justement, il offensive. passe en contre-rapide, contre contre-rapide, ce qui fait que votre bloc... Euh, votre bloc défensif est à, à pratiquement à la ligne médiane quand vous avez le ballon. Et qui est-ce qui est un des meilleurs joueurs pour jouer dans le dos de la défense, Moali Ali euh, C'est Nexouille. Euh, Je l'annonce, j'annonce Nexa va le punir en contre. Euh, il rigole, il sourit, vas mon gars, allez Parce qu'il sait, il sait que c'était le plus dur à faire. Il sait que c'était le plus dur à ah faire. Ah mon Nexouz, Nexa pour l'instant, Nexa qui reste invaincu, le MVP de cette compétition incontesté, le Ballon d'Or de cette compétition, qui pourra le détrôner, Moali Ali Personne. Allez, ah l'engagement. Ouais, là, là, là s'il là, si, tient ce match... Euh... Allez, l'engagement, il faut que ça allez, ça allez Allez, allez, allez, allez bloque-le, bloque-le dès maintenant. Une petite faute même, n'importe quoi, pour bloquer ce script. Super, ça Ça, sans faute C'est pas fini, attention. attention. Y a Et pas 16e but de Nexa, hein. 16e but, meilleur buteur de la compétition ah à contester, ouais, je... qui ne sera jamais rejoint. Attention, c'est passé Attends, Attention Oui, Maripad, je oui, t'aime Oui, mon Maripad oui. Oh, le oui, Chilien monsieur. Vive le Chili Oh, le Chilien qui vient me faire le ménage là-dedans Attention, parce qu'on euh, est à la 83e, le Bayern qui joue très haut. Regardez, tout, toute l'équipe du Bayern est dans, est dans notre camp. Et attention, Levan qui a Attends, été attention, cherché attention, très, très haut. haut Super, Badia -Chil. Allez, bah, toi Voland Allez, Voland, Voland. Embête-le, mon grand ah, Ils sont tous devant, il est en ultra ah, Ils sont tous devant, là. Il est en ultra il a une... une... Allez Allez les vendeurs, attention, attention à les vendeurs Il m'a Oh Nubel Oh Nubel Oh Nubel Oh Nubel, Nubel Tu l'as vu Tu l'as vu avant qu'il tire Tu savais avant même qu'il allait tirer ça Tu un savais but où il allait tirer Ça, ça vaut un but, ça Bien sûr ça vaut un but Oh là ça là là tire, là tire, là Le titre mon grand Oh, oh, Nubel. oh Nubel Natira oh, naturalisé oh, le monégasque Nubel Oh là là, c'est pas fini Attention au corner, ils sont jamais aussi dangereux que sur oh, corner, ces joueurs du Bayern Attention Fais-moi un slip oh, propre. Attention, <rire> BMG, tu m'as tué. Heureusement, j'en ai pas mis. <rire> attention. Attention, attention. Attention, le corner. Attention le corner On est 550 sur le live, c'est incroyable. kimich qui va tirer. Ça va le jouer au deuxième. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir bien défendre Allez, Maripane, t'as été solide du début à la fin. Allez, Maripane. Maripane. Maripane. Allez, -Pan. Pan. Là, Allez c est c est fini. tu me joues ce contre. super C'est fini, c'est fini. Allez. Allez, Boadou. va mettre la pression. 86. Il s'oriente. Allez, mon Boadou. Mécano. On va chercher à l'opposé vers Lucas Pierre. Hernandez, le français. Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, 89ème. On rentre dans le temps additionnel. On va rentrer dans oh oui, le temps il additionnel. Le bloque, hein, il le bloque bien, hein. tu vois les changements de curseur, ils sont attention, incroyables si côté Il y a un petit décalage contrefort. Oh, encore okay. Encore attention, oui, on le, corner. Va, on va le corner Le corner à deux minutes de la fin de ce match, dans le temps additionnel Qui va être terrible pour nos nerfs Qui va être terrible Pour notre cœur <rire> Je tiens plus en place. Je suis debout, je tiens plus en place. Ça va être, euh, encore une fois, un corner, un corner de Kimmich qui va aller chercher Bien la tête. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le live, d'ailleurs. Au nouveau followers, au nouveau suiveurs de l'AS Monaco e Sport. Qui va être... Euh, il va aller euh, chercher... Il veut, il veut... Il veut mettre le, le stadier aussi, en tireur, là Allez, allez, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est histoire Pff, Pan, si... Nexa oh. sauve ce corner, il aura gagné le match pratiquement... Euh, pratiquement sûr. Pff, allez, le corner qui va être... Tirez, très, très, très fort, bien Allez très fort, c'est bien tiré, oui Nebel, il oui, oui. y a le gardien, il y a le gardien, oui. dégage-moi ça, devant, devant, oui. devant. devant. et c'est fini, et c'est fini, va chauffer la voiture mon Lulu, va il chauffer a fait. Il la voiture, chauffe ton moteur, il l'a fait Nexa, il l'a fait Nexa, il a remporté ce premier match dans cette finale, c'est fini, c'est fini. Allez, Et il s'amuse un petit peu, ça, ça coûte pas oui, cher. Nexa. Nexa allez on, NLVP. on se calme. On se calme. On se calme parce qu'il reste Wouf Il reste un match. Au moins pour aller gagner cette finale, on va enchaîner avec le deuxième match qui va opposer notre capitaine emblématique et aimé Ousmane Kabil, face à peut-être Mestre, peut-être Alex Agoussine Moali. Il va falloir aller gagner ce match. Bravo Anexa qui aura été l'homme de ce tournoi, l'homme de Monaco. Et on monstrueux, monstrueux défense monstrueux. de fer, attaque magnifique même quand le jeu Monstruite. est difficile pour lui, il arrive à, il arrive à venir marquer. Et on ah, s'en sort, euh, ouais, sort quand même ça, avec voilà. un énorme Nubel, on va dire la vérité, mais ça fait partie du jeu. Ah, ouais, ça fait partie du jeu et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup d'arrêt manu. Hein. Euh, nubel ou pas, euh, il, a, il a tout vu, regarde-moi ça, ça, ça doit rentrer tous les jours. Je hein. suis désolé, ouais, ça, ça doit rentrer. Ça doit, ça. Ouais, ouais, ça, on, il en a mis des plus durs en espérant que uh, Kabil ait un jeu un peu plus fluide pour lui. Ouais, ouais. après Usma Kabil, il a l'expérience. Hein. Mettez-le mettez -le même sur, euh, sur les terrains en terre battue de, de l'époque où, où on a commencé le foot. Ça ira, ça ira pour lui, j'ai toute confiance. Quelle action, là hein Qu'aurait oh qu pu, qu pu mieux faire, qu'aurait dû mieux faire Oui, MVP, Magnifique. MVP, MVP, je vois pas comment il et, peut pas... Et un plaisir les... de voir la commu sur le chat, hein, vous nous faites hyper plaisir, on reconnaît bien entendu tous les pseudos qu'on qu connaît déjà et les nouveaux. Euh, vous nous faites kiffer, les gars, on est, on est quasiment 600, hein. on est quasiment 600 sur le live, c'est monstrueux Et ce but qui vient délivrer l'AS Monaco avec Myron Boisdoux en une touche, qui est très très bien touché, très très bien ah joué Super mouvement, super beau. Avec Pelé hein, et très beau très beau et, coaching. Euh, hein. très beau coaching ouais. sortir, euh, sortir Chouameni, qui est quand même un des meilleurs joueurs du milieu. Peut-être le meilleur joueur du milieu. Ah ouais, non, non, mais là il a. Il a tout bien fait. Il a tout bien fait. Messieurs, Ça, il, a, il a gagné. Euh, le, le, le, le repos du guerrier, là, il l'a il a gagné. Ali, nous sommes. Je suis en panique, frérot. À un match. Je suis en panique. Nous <rire> sommes à 90 minutes, peut-être, de remporter cette football pro. Je vous rappelle que si Walid gagne. Le prochain match, nous serons champions, nous gagnerons l'e-football pro. Si malheureusement ils venaient à perdre, nous aurons un troisième match. Le match d'appui. Le match d'appui, le match décisif. Mais hier, ils ont fait les deux matchs en, en deux matchs, en deux victoires. Ah ouais, ils ont, ils ont tout ils fait, ont fait en deux travail. matchs. Là, depuis, euh, ils, se sont mis, euh, ils se sont mis vraiment en mode guerrier depuis, euh, depuis la sortie des poules. Et, euh, et ils sont intouchables pour l'instant. On espère que Walid va être euh, au même niveau qu'hier. Et si c'est le un cas, et là on découpe, va savoir tout de suite on contre qui va jouer Walid. Mestré. Je pense que ce sera Mestré. Et c'est Mestré. Walid, Mestré. Et Walid qui découvre, euh, il voit que c'est Mestré. Je pense qu'il aurait préféré al malgré tout. Et, euh, et oui, bah j'étais quasi certain que c'est. Walid, ça, Mestré, ça va nous et attends, donner. Non. Mestré, Mestré qui, qui enchaîne les, les mini-bamos à une cadence incroyable. Je pense qu'il est très stressé aussi, Mestré, parce qu'il sait qu'en face, il a, le, il a le meilleur joueur de, du monde, le meilleur joueur d'histoire de, de PES. Et, euh, et qu'il a un avantage, hein, parce, que, parce que là, Walid, on est, à, on est à un zéro. Même si, effectivement, euh, rien n'est fait, on est quand même bien parti, mon lui. Mais Mestre, hier, n'a pas été très bon. On va pas se mentir. Il a, il a été très bon dans les phases de poule hier, Il n'a pas été très bon. Il a, il a perdu, hier, son match de demi. Mm. Walid est monté en puissance. Le coach, il nous l'a dit, Walid, est encore meilleur ce week-end que le week-end dernier. Il s'est entraîné énormément toute la semaine. Il n'a jamais été aussi fort sur ce jeu. Qui d'autre, Ali, qui d'autre pour ah gagner bah... cette football pro, qui, pour gagner ce match que lui Personne, personne, personne, personne, personne. Personne, euh, il, faut, il, faut, il faut encore féliciter euh, euh, les, les, les, le courage et la bravoure de Nexa d'aller en premier à chaque fois et d'assumer euh, son rang. Euh, il, a clairement, il, a, il a clairement facilité la tâche à Walid et là Walid va, va, va assumer son statut aussi, j'en suis sûr et, euh, et j'espère assurer la victoire et Usma le titre Kabil. pour la Kabil, Aka, Walid Rachid Teban, trois fois champion du monde de PES, le joueur le plus titré de PES, la légende de PES, qui peut, encore une fois, rajouter une ligne à son CV, après avoir gagné la première eFootball Pro, c'était en 2020, après avoir été finaliste de l'eFootball Pro l'année ah, dernière. Bah Aujourd'hui, il fois. se retrouve encore une fois, et comme toujours, en finale, mais Allez. cette fois, Moali, pour aller décrocher... Une victoire qui sera peut-être une des plus belles victoires parce que le jeu a ah été très là... compliqué, la saison a été très compliquée. Les ouais. joueurs n'avaient mmh. pas de nouvelles de l'eFootball Pro jusqu'au début de l'année. Les joueurs pro étaient tous dans l'expectative. Il mmh. a fallu recréer un roster pour Idekun. L'histoire est magnifique. Ouais, elle est belle, elle est belle. Première année, mmh. vous avez mmh. des casques. On aura, aura l'occasion, mon Lulu, je pense que entre, entre vidéos, streams, débriefs. On aura l'occasion de, de vous raconter un peu l'histoire de, de tout ça. On espère. Euh, on Am espère avec une issue favorable. C'est parti, parti, on est dans les compos déjà. Et bien sûr, dans le parti départ. C'est parti avec euh, le 4-3-3 habituel. Ben fan Fofana, Boost. On retrouve bien sûr cette fois-ci un 4-3-3 du côté de Mestre. Ça va donc être un match beaucoup plus ouvert que le premier. Le premier gagne... Euh, ah, bah, là, il a sûr. pas le choix, 3-5-2, c'est terminé. Hein. 3-5-2, c'est terminé, il faut, faut aller chercher des buts côté Mestré. Et Walid, qui Tu me parlais de Nexam, qui est l'inventeur de la Usma Ball C'est Walid, c'est Walid. Et, et donc, s'il y a des parti. espaces dans le dos de la défense du Bayern, je pense que Walid va se faire un malin plaisir de, de, de, de s'y si, de si engouffrer. Et le match commence tout de suite. Mestré, c'est quelqu'un qui est adorable. C'est vraiment un adversaire... Euh, euh, ouais. très respectueux au, au contraire de d'autres d'autres joueurs. Donc euh, je vous demande énormément <rire> de respect pour cette personne qui est vraiment quelqu'un d'adorable et qui est dans la communauté depuis longtemps. Attention, parce que la première attaque qui peut déjà être décisive, le centre est Nubel qui se saisit de est bien ce capté par Nubel. de est bien capté. Ouais, Ça aurait pu être dangereux. On sait que les Angoles sont toujours compliqués. et là, qui est... ouais, ça, c'est l'assist 3 sur les dégagements au pied. C'est un peu compliqué, mais tranquille, tranquille. Dégagement un petit peu compliqué de Walid, mais, euh, mais tranquillement, il faut qu'il rentre dans sa finale. Il y a quand même, euh, il y a quand même, euh... je pense pas qu'Oualid fasse une, un chute s'il gagne parce qu'en face c'est Non, c'est pas son genre. Et non, en face c'est Mestré. Ça aurait été Alex Aguasin, il l'aurait peut-être fait. Mais Mestré c'est vraiment quelqu'un que les joueurs aiment beaucoup, les joueurs français ouais, le ouais. connaissent très bien. Mestré c'est un, ouais. un de ceux qui se déplacent le plus allez, en France. Allez, Attention, Boadou. Allez, tu l'as vu l'appel. Tu l'as vu l'appel. Boadou qui t'en à Bonne, Bonne. Bonne. est parfait, le ballon donné dans la surface avec un oh, brin et volante qui vient pétrifier le gardien adverse. Et Mestré qui oh. est à, qui doit maintenant mettre deux buts pour garder son équipe en jeu. Nous, on est tout près, Ali, on est tout près de cette coupe. Ah ouais, ouais. L'histoire est en marche, les amis, l'histoire est en marche vous voyez, c'est ça, Ousma Kabil. C'est un, un dégagement vraiment. un peu loupé. Une première passe un peu loupée. Mais sur une occasion, c'est but. Sur une ah, occasion, c'est but. Le Et quel but. Le timing de Walid est juste monstrueux. C'est vraiment... Euh, c est, c est, c est, ça m'a impressionné, là. Ça, ça fait un mois que je le suis de près. Ça m'a ça impressionné, son timing sur les passes. C'est euh, une horloge suisse, ce mec. Mon, ma valise Incroyable. est prête. Ma valise est prête, vous inquiétez pas. Ah, Lulu, Lulu en slibard en Paris. Hein. Allez <rire> Allez, attention, passez sur l'angle. Il faut être, il faut être, il faut être sérieux. Bien défendu, Super, bien défendu, mais ça va revenir. On est à, c'était le 11e but d'Ousmane kabil dans cette compétition, qui a gagné Allez. le, le goal, of the... goal of the dead hier. Attention, non. une faute. Aïe, aïe, aïe, attention. la faute. Attention, la faute. Attention, une faute. Attention, une très grosse faute. Très gros, enfin pas très grosse faute, mais faute très dangereuse, franc très dangereux, qui va être tiré par Yoachimite. Non, ça va être Leroy Sané. Leroy Sané. Qui va peut-être pas la tirer direct, hein, vu qu'il est gaucher. On va voir la combinaison. Ah, complètement loupé. Je sais pas du tout ce ah qu'il voilà, a voulu euh... faire. Parce ouais. que euh, de sa vue, on voyait très bien que c'était pas cadré, même s'il jouait à l'ouvert. Avec Roberto Carlos, peut-être, mais ouais. voit, ça avait complètement. Ah, compliqué. Oui, là, ouais. ouais, je sais pas. Dommage. Peut-être un petit. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Un peu de doute dans la tête de une, une main qui glisse, euh, ça, ça nous va. Hein. Je pense attention, que... attention parce que l'appel est bon. Ouais, et Bimestre, c'est un, vraiment un grand champion, mais. Mais oh, attention, c'est bien joué le double R2 là. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais vraiment, imagine, t'atteins la finale d'une compétition. Il y a un homme que t'as pas envie de jouer. C'est Ousma Kabil. C'est Ousma Kabil, donc je pense qu'il est pas serein. On n'est pas serein. Allez. Allez, Mohalid. Allez, Ben La lourde de C'est écrasé, c'est écrasé, c'est dommage. C'est dommage, c'est écrasé. Dommage. Allez, l'Irlande ça va repartir d'un but à l'autre là. On va avoir beaucoup d'offensifs parce que il faut qu'il qu réussisse à réduire le score le plus vite possible. Ça joue bien en une touche. Attention, il y a un décalage qui un... est créé. Peut-être. Attention. C'est bien défendu. C'est bien défendu ouais, de la part de Walid. Avait... Il avait trouvé un bon décalage. Ouais, ouais, il s'était bien orienté. Euh... Il s'était orienté un peu. Il s'était ouais, désintéressé. On attention. attention le et Walid qui l'a vu Ouh. cette remise. Attention, but contre son corps. Walid qui anticipe parfaitement avec un défenseur à chaque fois. Euh, ça se joue à rien Là, là je te le dis Ça se joue absolument, absolument à rien un but, Parce qu'il hein. mène bien ses attaques Attention, attention. Oh, Marie -Pan. Oh, Super Maripane La tour de contrôle Il faut absolument un deuxième but Sinon on va, on va, on va pas être bien On va pas être bien tout le match ah ouais. Avec Goretzka, je... Goretzka Goretzka qui travaille Qui est obligé de rejouer derrière Il a pas de soutien Magnifique je change de là. slip à la fin du match Magnifique encore la remise Allez, Attention Attention Magnifique. Attention Attention non ah On le sentait venir là très, très, très beau On but. sentait venir Très très très beau but Très très très beau but de la porte de Ouais, ah, C'est bien, bien, bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Après, on sentait, ça faisait deux trois fois qu'il avait quand même des grosses occasions Mais c'est rien les gars, c'est rien. C'est rien, pas. on est on est ensemble, on est ensemble, on est avec on est avec Walid et, et ça va le faire. Mais oui là ça se. Sentait. Ah oui là il, ouais, ah, là, il a rien, un peu de chance rien, sur rien, la rien, remise rien. Euh... le ballon il va ouais. derrière. Sur la ouais, je sais même pas comment il fait pour la Oh, c'est contré euh, par ouais, un autre ouais, ouais. joueur, en fait. Ouais, ouais. ouais, ouais mais ça atterrit, c'est contré, mais ça atterrit pile sur ouais, son ouais. attaquant. Bon, écoutez, ouais. c'est… C'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu, des fois, ça, nous... ça va dans notre sens, des fois, ça va dans le sens de l'adversaire. Ça nous fait au euh, moins… Et attention, pas qui... de attention sur l'angle parce que là, Walid… Attention, les... les engagements de Walid. Ouais, c'est bien défendu de la part d'Ayou Pamécano, qui est peut-être un des meilleurs joueurs du jeu. Ouais, clairement. En tout cas, un meilleur défenseur de l'e-football pro in-game. Boadou. Allez. Boadou, comment il va la jouer Boadou qui a essayé de rentrer ah, bien à l'intérieur. C'est bien, bien joué, il lui a fait croire qu'il allait repartir externe. Et, et finalement, il rentre et Il, va gagner il bon rentre et il tente le centre. Il va gagner un bon corner. Il va gagner un très bon corner. Le corner qui est tiré très Allez, fort. C'était vers Maripane. Maripane qui, hein. qui est partout. Marie Pan, hein. Qui est ouais. à la réception des corners oh, offensifs oh, oh, oh, et défensifs. On ne dit pas qu'il va avoir un corner. Non, non c'est bon. Non, c'est bon. C'est récupéré. Mais ça va surtout lui permettre de... Attention, attention Non, non, il avait bien vu. Ouf, ouf. Quelle, euh, quelle tension dans cette finale, le 1 partout à la 23 e minute, Walid qui a ouvert le score rapidement et derrière Mestre qui a réussi à égaliser euh, assez rapidement également, le 1-2 qui est bien joué, allez, attention, allez, ça allez, prend allez, dans tous les sens. Allez, il a utilisé l'appel, Oui, oui c'est de... oui oh, ce oh cette vision du jeu, ce... il est pas content. c'est une dinguerie, c'est une dinguerie ce joueur c'est Olivier Hatton, ce mec. Et trois appels. Il est hein. statistiquement, il... il a tout à 95. Regarde, trois, appels. trois appels plein acte comme il est a mestré, trois appels, regarde, t'as tu sais le, de appel. le premier appel de, de Ben Yeder. Il lui donne pas, il l'utilise pour se créer de l'espace. Ensuite, t'as l'appel de Voland. Il attend encore un petit peu, mais il a vu Golovin rentrer. Il s'écarte pour lui redonner dans l'axe le contrôle est parfait. Il oriente, il tire c'est ma. Mais pourquoi il sert Golovin Parce que regardez, Soule, il est de dos par rapport à Golovin. Donc Soule, il Exactement. sait qu'il peut rien faire. Et, ah ouais, et puis là, et puis là, l'orientation, elle est forcément bon pied. Donc en fait, il a le choix d'aller côté ouvert ou côté fermé. Je prépare ma valise, Reynaldinho. Mais toi, est-ce ah, bah, que bah, tu bah. seras là Est-ce que tu viendrais à Utopia Est-ce que tu viendrais Aréna, ah, Chauffe la R5. Qui chauffe viendra, la R5, mon ami. Qui viendra à Utopia Si par bonheur on gagne cette eFootball pro, on vous donne rendez-vous en tout cas. Attention peut-être un contre. Attention, t'as gagné, passez Bondu. pas Bondu. Bondu. Bondu. C'est bon. Début bon d'abord. Deux oh, buts d'avance! On est quasiment. quasiment. Deux buts d'avance, mon Ali! Putain! Oui! Oui, papa! <rire> oui, papa! Alexa qui fait chute, mais qui joue même pas cette finale! <rire> attends, attends on, va, on va reparler de son cas un peu plus tard, mon élu! Oui, on papa! Pas le louper. Quel... On va pas le louper! On en parle pas maintenant, mais on va pas le louper! Qu'est-ce qu'il a résisté? Qu'est-ce qu'il a résisté à... au retour oh, de défenseur Et là, la passe, là, là, encore là, là, une fois, là, là. qui est parfaite de la part de Captain Ben Yeder. Incroyable passe! Et vous voyez, hein! Le problème de jouer haut quand vous jouez face à des joueurs comme ça, c'est que. Mais il, il est obligé de jouer ah haut, bien il sûr. a tout attrapé parce que Nexa nous a mis sur orbite. Et, et jouer haut contre Walid, c'est un suicide. Et tu sais ce qu'il lui a fait, Ali là il fait... Salade a... tomate oignon, il lui a fait! Salade tomate oignon, bien sûr! Le 3 pour notre capitaine, tant emblématique. Incroyable. Charismatique, Incroyable. plein de rimes Il est là, notre <rire> oignon. Et il est là, encore une fois au travail. Encore une fois à l'abordage. Oh, Boadou, Oh, Boidou! Oh, Boidou! Oh, Boudou oh est en feu. C'est pas Boadou, c'est, c'est, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo R9 aujourd'hui. Oh, oh, magnifique. Allez, allez c'est bien donné, dommage. Ouais, j'ai chaud, j'enlève la casquette, les amis. Et on a atteint, on a atteint les 600 spectateurs, on a, atteint les, 600 spectateurs, on a atteint les les 600 Incroyable. pulsations par minute pour nous supporters de l'Est Monaco, <rire> pour nous membres du club de l'Est Monaco. Qu'est-ce que ce serait mérité de gagner cette coupe pour nos joueurs ah, magnifiques. Ah, il est là. il est solide, il est solide, il, il est solide. Il a ouvert toutes les portes là. Il est solide. Il a ouvert toutes les il portes. Il est solide. Il est solide. Il va y aller. Allez, faut pas abuser. Allez, allez, allez, allez. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Faut pas abuser. VG Dream, prépare-nous une musique, s'il te plaît. Ou attention parce que là, elle est bien déviée. Elle bien jouée. Command, qui la remet il aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai parlé de VG Dream, la poisse Allez, c'est rien, on a toujours un plus un. Très beau but. Très beau but et on part sur un incroyable. C'est bien joué. Un match incroyable. On part sur un match incroyable. Il est très très bien joué, ce but. Mestre, là, qui qui a très très bien joué le coup et c'est pas fini c'est pas fini comme quoi une finale jusqu'à la dernière minute ouais. ça va nous faire redescendre un... heureusement heureusement qu'il y avait plus de quand même euh, oui. bah, déjà déjà pour ma santé et, euh, et, euh, et on a encore on a encore un petit avantage et, et Walid j'espère qu'il va mettre un j'espère qu'il va rajouter un petit but là avant la mi-temps allez Walid oui, PRZ, si on gagne ce match on gagne le football pro League football Championship Pro, puisqu'il y aura League football Open pour les amateurs, qui se jouera à partir de demain, si je dis pas de bêtises. L'engagement là qui est mal joué, mais encore une fois, on va récupérer le ballon Non, c'est rendu 38e minute. J'ai l'impression que ce match a commencé euh, il y a 3 heures maintenant. Kevin Folland, Kevin Folland qui sert à bien jouer. Benita, Ben Benita ben de drag back. Oh, il fait même des drag -back. Je crois qu'il voulait, qu voulait faire un double contact. Je crois qu'il voulait oui, faire un double contact. Parce que là, le euh, axe, c'était… C'est compliqué. C'est ouais. efficace, oui, exactement. Ouais, ouais Mestre joue très bien. Mestre <coughs> est un grand champion. Ça fait partie énorme des joueurs. Ça fait partie des joueurs qui méritent tout notre respect. <coughs> Et bien sûr. Énorme joueur lui, lui c'est Et... ça, ça, bien joué. Oh, vrai, super, oh Marcelin. Allez, super. Marcelin Marcelin qui aura vraiment été l'homme fort du milieu de la S Monaco tout ce tournoi. Allez, Boisdou, Si vous cherchez bien un prix pas cher. Bien oh, pas Mécano, c'est chanceux ça! C'est chanceux, monsieur 45ème! Attention, attention, il y a 3 minutes de attention. temps additionnel! Peut-être la dernière! La dernière, il faut, il faut pas enfin, le laisser il, lui a bien, il a bien bloqué, il ouais, a bien bloqué, c est c est bien bon. fait, ça a Allez, envoyé. Vers Tranquille, le <rire> gardien! Allez, tu peux la jouer, Lader! Tu peux la jouer, Wendt. Allez, long, long, long ballon vers l'avant! Allez, et tu là, peux là, jouer, là, la, dernière. Tu il la jouer, Wendt! Tu peux la jouer! Il Lader. est passé! Lader. Ah, le contrôle dégueu! gueux. le contrôle dégueu! Ah, le contrôle dégueu! Mette fait un bel appel! Mi-temps, on est à la moitié les amis, on est à la moitié de l'histoire, on est à la moitié de l'histoire, il y a un but d'avance pour Monaco, 60% de possession pour le joueur du Bayern, on voit oh que là, là, là, là, Walid là, là, là. joue tous les coups à fond, 4 tirs, 4 ouais. cadres et 3 buts, mais du côté de Mestré c'est ah, très efficace. Fini, hein. Hein. du côté On a gagné le main. premier match ouais Covras, oui. ouais, on est à une mi-temps de la victoire. Là. Il a gagné un 0 juste avant contre José. On est Allez à... dommage Walid, tes engagements c'est ta force aussi. On est à une mi-temps, on est à une mi-temps. Attention, le long ballon là, c'est toujours attention, dans le Marcelin, Marcellin, Marcellin. Marcellin, Marcellin, Marcellin, il, est derrière, là. il est partout. Il oh, est... Est, est, est parti Marcelin. Et là, attention, Boadou, il est parti. Boadou, Boadou, Boadou, Boadou, Boadou, Boadou, Boadou. Ah, bien joué. il poussait trop loin. Ah, bien sorti là, avec Ulrich. Ouais, ouais, il a bien attendu le bon moment. Il a attendu la dernière touche. Oh là là, Myron. Myron, il est incroyable sur ce match. Oh là là, dommage, ma balle était passée. Ouais, faudra pas la regretter celle-là. Attention, le roi Sané. Le roi Sané, la fin de frappe. Attention La talonnade. Attention La talonnade. On est obligé de mettre à deux. faut dégager. Attention Il n'arrive pas, Walid. Il n'arrive pas à dégager. Pas de pédo. Bien défendre. Le tac. Oh, Attention. Oh, ah, c'est oh, sorti. Oh, oh, oh le tac. Ah... Oh, là, là, le tac. Il veut qu'on qu fasse une crise cardiaque. Surtout si vous entendez un grand boom et que vous m'entendez plus parler. Ah, envoyez là, là, les pompiers et les ambulances. Envoyez les secours. Allez, allez, allez. allez. Oh, là, là, là, là, là. Allez, les carrés croix qui sont dévastateurs dans la surface. Hein. 53ème, il faut regarder aussi le temps. Même si. Bah, reste... Attention parce que l'appel est bon. Badiachil qui couvre bien, super. Ouais, euh, super. Badiachil, c'est fort. Moadou, Moadou, allez, toi Tu le donnes quoi, Moadou même... à la glissée. <rire> dommage On passe un poil, un poil, les amis. Un poil oui. de, de se remettre à deux buts d'avance. Super défensivement, c'est oui. bien, il a bien anticipé. Envoyez les hackers. Eh les gars, il va falloir faire un ganky là pour Walid dans ses 30 dernières minutes. Levez tous les mains. Envoyez-lui votre énergie positive à nos joueurs de Monaco, à Hidekun à Nexa, à Walid allez, qui allez. sont à Utopia tous les trois. Mais voilà, à ce moment, c'est Walid qui tient la manette et c'est Walid qui doit faire le travail tout seul face à son adversaire Mestré, qui est un adversaire valeureux. Qui est un très est bon très adversaire. Non, très attention, ouais, attention, attention, attention. Allez, Ça allez, combine. allez, attention, là. Ça combine bien. Ça combine bien. Ça combine bien. Super sortie. Super. Fofana. Oui, oui, Je t'aime. Oui, Je t'aime. Allez, mon Fofana. Tu l'as lancé. Mofana. Mofana. Mofana. L allemand. L allemand allez, L'Allemand, l'Allemand, face à ses période. Oui, le back-back. Super. Tu la mérites. Oui, Boadou. Allez, le beau sort. Boadou. Boadou. Oh, dans le dos. Oh, dans le dos. Il était en fin de course. Oh, dans le dos. Oh, C'était tellement bien joué, le petit drag-back qu'on n'avait pas vu comme geste. Soit qui va sortir, qui sort sur bien sûr C'est Vieira, c'est Viera. Allez, allez, les longs ballons, oh, là, là, Super là, là, là, là, là, là, Mais tous les longs ballons sont dangereux. Mais c'est, ouais. Mestre, pour l'instant, c'est celui qui défend le mieux sur ses longs ballons. Hein. Attention, Attention c'est dangereux. Attention, Attention, il a plus bien Le tag à l'égalisation c'est très bien joué, mais ça nous pendait au nez. Il a, a bien joué loupé. le coup. Il a bien joué le coup. On ah a trop là loupé. Là On là là là a trop là. loupé du côté de Monaco. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Moi, j'y crois. J'y ah, crois Sur Langol. Ah, il a mis trois buts incroyables. On est à six buts dans ce match dans ah, cette Il a finale. bien joué le coup. Il a bien joué le coup. On va pas parler d'un troisième match possible, moi, Ali. Non, non, non. Bien sûr non. J'ai pas envie non, d'en de non, non, en parler. Et c'est parti. 65 e minute. 3-3. C'est là où tout il est doit à retrouver refaire. ses angles, tout est Il à doit retrouver ses angles. Tout est à refaire. Le meilleur, jeu du ba... le meilleur joueur du Bayern, incontestablement, ouais, ouais, qui clairement. porte son équipe pratiquement à lui tout seul depuis le début ouais, ouais, ouais. De... de cette compétition. C'est un gros boulot. Un hein. gros boulot de la part de. Ouais. De. Tu l'avais annoncé. Hein. Tu, vas... tu avais dit qu'il avait une très grosse fin cette Sané. Et Sané, 90 de général. Sané, 90 de général, on l'a vu. Allez, Walid. Allez, énerve-toi, Walid, Je te sens trop calme. Énerve-toi. Énerve-toi, Walid. Énerve-toi. Allez, mon gars. Énerve-toi. Il faut donner le crédit à, à Mestre qui à joue très bien aussi. Sani qui sort. Sané qui sort. Muller qui rentre. Muller qui rentre. Et Niabri qui a été repositionné en 10. Ouais, évidemment. Évidemment. Je pense que là, être mené de deux buts face à Ousmakabil Kabil, réussir à revenir à égalité, c'est une, euh, une réelle prouesse. Une réelle prouesse de la part de Mestré qui va lui donner peut-être beaucoup de confiance. Il va falloir le calmer très vite, mon Walid. Calmer ouais, très ouais. vite ton adversaire là, peut-être sur le Il est concentré, moment. il est concentré, Walid. Il voilà. est concentré. Il est focus, il est focus. Allez. Je rappelle Allez, que je, le... je dis 4 passes et un but. Allez L'engauche. l'angol, l'angol, Diata. Diata qui est rentré, et Crépin. Une. Crépin, Diata qui est rentré. Allez, ben la remise. Allez, oh, allez, il arrive allez, à passer par-dessus, mais comment il fait Il passe par-dessus, Beigné d'air. Ou pas Mécano, mais ou oh pas Mécano, il est shité. Il est est incroyable, trop Dégagement acrobatique, c'est violent! Oh là là, mais dégagement acrobatique par-dessus la tête de ben Yedder Ah ouais, ouais, ouais, c'est une, une qualité chez un défenseur qui est incroyable dans ce jeu! Et voilà, l'équipe ont... est belle, on va pas se mentir, du Bayern! Ouais, et là, ça... Attention, attention, parce qu'il commence un peu à paniquer, s'il pouvait nous refaire une Alguacil d'hier! C'est pas la même, hein. ouais, même hein. chose! On voit que c'est pas le genre de joueur à faire une bêtise comme ça en finale. Attention, il a le contre-favorable Il a le contre-favorable Il part tout ça, Gnabry Gnabry, il va y avoir de la fin de score. Il a encore le contre C'est trop C'est trop Encore Mais non Mais non Mais non Mais non C'est trop C'est trop C'est trop quoi là Il ne peut rien faire C'est bon, wow Arrête un peu C'est quoi, ça Il peut rien faire C'est quoi, ça C'est même pas lui qui marque, presque Sérieux hey, tous, les, tous les rebonds oh là là. C'est bon, comptes, ça suffit Que des comptes favorables. Regarde, là ça doit sortir, ça revient, ça tape euh, le poteau. De quoi, il ça dégage, ta... ça oui, et elle revient. Elle revient parfaitement oh, sur Coman qui s'y attendait pas, il la contrôle parfaitement. Oui, c'est ah, favorable. Bon. favorable, compte favorable. Comment oh, il la passe, tu sais euh, pas... déséquilibre, il la donne parfaitement. Oh. Là, ça tape le poteau, ça fait compte favorable. Non, mais c'est un délire. Oh, eh, ouais. Montrez montre, montre, montre exactement cette action à ceux... Qui, qui, qui développe ce jeu pour leur montrer tout ce qu'il faut corriger là parce que là ah ouais. allez mon Walid t'es capable de battre le script t'es capable de battre le jeu allez allez Boadou, Boidou, oh là, allez. là on n'aura pas eu un Noga on n'a pas, pas eu un Angol ouais on n'a pas, pas eu un Angol allez et il reste 15 minutes Ali hein. 15 minutes pour égaliser ouais. et aller chercher cette prolongation sinon on est parti pour un troisième match troisième match qui serait terrible pour notre cœur. Terrible pour notre ah cœur. Ouais, ouais, Et je, je, un je, je, je qui fera que je, vais pas, je vais jouer pas bien. depuis les poules. Ouais. Mais qui s'entraîne, hein. Qui s'entraîne quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. bien sûr. Mais tu sais très bien que la compétition, c'est pas pareil. Bien sûr, bien sûr. Allez, Myron. Myron face à Allez, pas Myron qui passe. Il passe devant moi, passe devant Ouais, mais regardez les monstres avec qui. Euh, oui il bat, Oui du ouais. monde Oh là Ils là sont là là à là deux! Ils sont à deux dans la scène! Enfonce-le, mon gars! Enfonce-le! À deux, face à toute la défense du Bayern, il fait le travail! Oh il a là pas là là besoin d'être du jeu! Il a pas besoin d'être du jeu, Walid! Walid, il est au-dessus du jeu! Walid, il est dans les codes du oh jeu! Là là là là là là. Mais, mais c'est lui le code! C'est lui le script! Oh là là, mais quel champion, messieurs Est-ce que vous vous rendez compte la chance qu'on a de voir un joueur comme ça dans notre oh. club Il est incroyable Il est incroyable oh là là Il y a là plein là de là joueurs là là là. qui se seraient écroulés mentalement après avoir après un but aussi dégueu que celui d'avant. Mais pas Walid Pas Walid Jusqu'au bout, Walid oui, qu'on oh bout, là là voilà là les là émotions-là Qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est fort Allez, c'est pas fini Un petit but Un petit but Un ça. petit but, là, dans les dix, dix dernières mérite minutes mérite une statue Walid mérite euh, un jour férié Walid mérite un jour férié, je te le dis moi. C'est un jour férié pour Walid. Allez, on est revenu à 4-4, égalité. Vous remarquez que Bayern, Bayern, c'est une des seules équipes à avoir 100 de collectif. Allez, sur l'angle, Je ne Je sais pas s'il a fait des changements. Malheureusement, on voit pas l'écran de Walid. Je sais qu'il a fait rentrer Diop. Matazzo qui est rentré. Elliot, Matazzo le joueur. Allez, attention, pas de contre. Oh là là, il y a trop de. Allez, cette fois. Allez, Matadzo. Allez. Ah, y aille, y aille. et pas, pas de but maintenant hein. pas de but maintenant Ali hein pas de but maintenant je te préviens elle est bien passée, là Goretzka attention à la fin de frappe pour rentrer. attention Mayra oui barry pas super, super mais le corner le corner est pas facile le corner c'est pas un cadeau le corner du bayern et il est tiré très vite il est tiré attention. très vite au deuxième attention c'est un bon premier et on va pas aller boadou allez boadou on tu peux aller chercher va le gêner au moins va le gêner au moins va le gêner au moins Allez, Goretzka, Goretzka, tu super, Crépin d'attaque est venu faire l'effort et qui va très contre. Crépin d'attaque a eu une grosse blessure cette saison. On c'est bien tenté sur des... rate-toi, rate-toi Allez, là, je peux te dire qu'il doit... Il doit avoir les mains qui tremblent, euh, Mestré, parce que lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Lui, il n'a plus de... plus de joker, nous, on a encore un joker. Même si on ouais. espère pas aller le jouer ce joker. Allez ben yéder, Allez Ben yéder, Allez, il, y a un il oh, est hors ben jeu. Oh, c'est bien. C'est bien, il se remet. Alors là, il joue, il ben joue, yéder. il l'impulsion de Ben Yedder ben et là, regarde et là, il attend le bon appel. Et là, ben il attend le bon appel. Allez, on veut des appels, Faut et là, que ça Il attend le bon appel. Ça bouge Là, il est... encore Allez, allez, allez, allez, oui, allez, oui, allez Il a, oui, il, il, a jeu, il, il a il, il a il a il a Il a 80 Oh gars les footballs pro <rire> Tu 3 minutes du titre c'est incroyable Oh gars les football pro de sur de ce but Tu as fait cette voiture mon lutteur Oui Tu fais cette voiture on se voit dans 2 oui. heures mon gars Oui Walid <rire> Oui Walid <-y. rire> Mais qui d'autre que pour faire mon ça Mon dieu mon C'est un magicien Mon dieu, mon dieu. C'est un magicien, il triche Il est trop fort pour ce jeu Je vous ai dit, il attendait l'appel parfait Regardez, le petit geste de main de Boisdou Mais Bois quelle pute Oh là, là là là là là Oh mais c'est incroyable là. ce joueur Il célèbre même pas de faire la gueule, Wally Tu vas être champion du il monde Il trop incroyable Il est incroyable Et la Mestré Il y a la Mestré qui va, qui qui va qui mettre euh, Ulrich euh, devant, il va mettre tout le monde là Mestré qui doit marquer sur le l'angol sinon... C'est fini Finito oh. Pipo Finito pipo pour les joueurs ah, du Bayern. Purin, purin, purin, purin. Purin, pur, pur, pur. j'ai trop de, gros, de grossièreté à dire Attention, là, mais je vais hein. me calmer. Il faut juste, juste une possession de balle. Juste Allez. une possession de balle on normalement. On se prend pas l'engole, ouais. tu me perds ce temps. Et je vous casse les tympans. Baissez le son les amis. Sabitzer, Kimmich. Kimmich vers l'avant, vers Coman. Attention, on touche pas le ballon. Coman. Commande vers Gnabry qui part côté droit. C'est fini, ce sera la dernière. Gnabry Gnabry qui feinte Allez, Gnabry qui est sorti ça, C'est fini, fini. Dégage-moi ça, Walid dégage Direction Utopia, -moi les amis Dégage-moi ça, Walid dégage Direction Utopia Ça frise Direction Utopia ah, bon. Finito bon. Allez, dégage-moi ça Dégage-moi ça Finito, les amis Qu'est-ce qu'il va nous faire Qu'est-ce qui se passe là Le jeu à frise Je sais pas, je sais pas ah. Arrête de jouer avec nos nerfs Walid Mets un long ballon devant Balance une praline Balance un caramel Balance un cachou Allez. Et c'est fini <rire> C'est fini la SM et champion de l'e-football et... pro championship! Champion, les gars! La champion! On a encore cette e ce pro! Et ce sang froid de Guy Ferra qui est resté impassible tout le oh, long on voit de la vie! Cool. Oui, il est cool! Oui, cool. il est mad. Mais oui, les gars! Oh là là là merci. là là là! Merci, les oh, amis! Ah là là, là. Avec quel crack! Et Nexa MVP, bien évidemment! Merci! merci Nexa, s'il pas en MVP! Je, je, je, je, je, je, je, je sais pas ce que je fais! Je, je fais une bêtise! Merci, merci à nos joueurs de l'AS Monaco ils, gars, ils ont fait le travail gars, à deux Les gars, les gars, les gars, tous ceux qui sont très bons en Photoshop Hein Alex Alguacil, on ne l'a pas oublié hier ah, Voilà, j'ai que, que ça à dire, les gars vous, que, vous savez ce que vous avez à faire, les refs Incroyable L'ASM championne Bravo à Mestré, bravo à, oh à nos adversaires Bravo au oh Celtic, là là là là qui là là finit là là. troisième de cette eFootball Pro Bravo au Bayern, qui finit deuxième à l'eFootball Pro mais un énorme contre, bravo à' est-ce Monaco Le champion du football <rire> pro 2022 Oui, papa <rire> Chut, allez. Ah là, c'est incroyable. On, on, on va devoir parler aux joueurs. On va, on va essayer de les ramener. Et, et surtout, après, Luthor, euh, tu mets un... <rire> là, je saute Luthor, dans ma douche. Je mets un slip propre. Et je Mais prends pas la douche. voiture. Regarde, regarde ce slip. On va, on va l'encadrer, ce slip bar. Ah, oh, c'est incroyable. Oh là, là, là, là, la folie, la folie, la folie Quel final hein. Quelle finale qui, euh, pour beaucoup, était gagnée d'avance. Qui, pour beaucoup, allait être archi-dominée par Monaco. Et comme vous l'avez vu, ça n'a pas été du tout le cas. Parce que ça a été des adversaires valeureux. José, très bon. Mestré, très bon. Mais nos joueurs étaient tout simplement injouables sur cette compétition depuis le début. Nexa, MVP. Et dès l'écart, c'est du 2-0. Est-ce que tu 0, peux me rappeler monstrueux. combien de matchs a perdu Nexa Zéro Zéro de but. Zéro, zéro match perdu pour Nexa meilleure attaque c'est incroyable meilleur joueur euh, juste très probablement meilleure défense je crois hein. et Monaco euh... qui devient et qui reste la meilleure équipe de l'eFootball Pro depuis sa création depuis trois ans c'est trois incroyable. finales de gagner une finale de gagner une incroyable incroyable en ayant modifié le roster encore une fois un grand bravo à ID Koun. beaucoup ont douté de ses choix les joueurs ont oh, prouvé qu'il ne fallait pas douter du maître Hidekoon, ce n'est pas seulement <rire> un maître en skill, c'est un maître à jouer, c'est un, un fin tacticien Ali. Et, et, et, et, et Luthor, on remercie, on remercie bien évidemment nos champions, mais on a aussi 600, plus de 600 personnes à remercier parce que vous nous avez porté les gars, vous nous, dites, vous nous faites énormément euh, d'éloge, on, on, on, on revient, on va s'occuper de vous les gars Thank you very oh ouais. much. As you can see, Uz Uz Et, top, Et de Nexa. Nexa qui a les larmes hein. You can see how much it means to Nexa, A massive congratulations to you Incroyable. and the team. Incroyable. Qu uh, Qu'est-ce qu'ils nous font First là? Foremost, how does it feel to be Tapez foremost, champions? fait quoi d'être champion? It's very difficult. I'm happy. First time I would say uh, GG to, to, to Bayern ah, Ils il veut, il veut il féliciter le Bayern. Le Bayern. They, they ils ont un très très bon roster. Sans bon l'émotion de, de Walid. Are the best. And are... On est les meilleurs. le monstre, le MVP. Le oh, monster, MVP. Le think... monstre, MVP. <rire> Adoubé, adoubé dire que je ne n'oublie pas il n'oublie pas Guy Ferrand, uh, il n'oublie pas Guy Ferrand, you know, franchement, ne que à quel point, point c'était important going, de, de garder game, cette, cette best mentalité de gagnant Je sais que Mestre est un des meilleurs joueurs d'Europe. Ça a uh, uh, été très compliqué. Quand uh, j'étais à 3-1, je savais que c'était compliqué parce qu'il. Il a une, une, une, une d'excellentes phases offensives. Après, il y a eu 4-3 pour lui. Et j'ai eu besoin de chance. Il y a quand même un monde entre un tocard et un champion. Hein. Clair. Hey. Le mec qui parle de chance exact. sur une compétition. Le entière. mec qui parle de chance alors qu qu'il qui, qui défonce tout. José, il dit que José est le meilleur joueur dans les matchs fermés. Hein. Nexa a été vraiment player. incroyable. Maintenant, ah, on il peut s'enflammer. Yeah. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Hein. To, you know, the, je refusais de m'enflammer pour Nexa tant que la compétition n'était pas finie. Mm. C'était une sorte bah, de mouillé, hein. talisman. Toi, oui, tu t'es mouillé. Moi, non. Mais moi, je me suis dit, moi je me... ça fait deux ans que je me mouille. Aujourd'hui, je peux <rire> dire Nexa. Nexa a été un... Incroyable, énorme, énorme, énorme euh, performance de ce jeune joueur, énorme recrue de l'Est Monaco. On est tellement fiers de l'avoir dans nos rangs. Franchement, les autres équipes ont joué la à 3. n'est pas fini, mon, mon Lulu. Hein. Ah, pardon, les autres ont joué à trois, nous on a joué à deux. On est champion free time pour la troisième fois. Champion. No free time football champion. Eh, il a dit Je suis champion du monde trois fois wherever wherever et maintenant je suis trois fois the champion du football pro. Congratulations to you and the team. Uh, of course, a massive congratulations to Nexa Guifera, Idi uh, Kun, uh, the, the the kind of the, the brains behind the outfit and the background. Uh, Et Idi uh, Kun aussi, il a pas oublié de euh, le commentateur ouais, le... Le... qui est le cerveau derrière tout ça. Merci à Idi Kun.